Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle démonstration autour de Bokeh. Aujourd'hui, nous allons voir la boîte auteur. Alors, dans Bokeh, on peut ajouter une boîte via la configuration de la page. Et là, on voit que dans les boîtes recherches, il y a cette nouvelle boîte auteur. Je vais la glisser donc, sur ma page. Bokeh va la rajouter après validation. Voilà. Au niveau du paramétrage, en cliquant sur la clé à molette, je vais pouvoir euh, effectuer une sélection d'auteurs et Bokeh euh, va m'afficher euh, la photo issue euh, de leur biographie. Alors Pour extraire ces auteurs, on va choisir des notices euh, sur lesquelles prendre ces auteurs et, par, et pour cela, on va passer par les paniers ou les domaines. Donc, euh, par exemple, euh, je peux prendre le domaine jazz-nouveauté, voilà, ici. Donc, Bokeh va extraire tous les auteurs de ces notices du domaine jazz. Et je peux choisir différentes manières euh, d'afficher. Donc, on va commencer simplement en prenant tous les auteurs de ces notices. Voilà, donc Bokeh a pris toutes les notices du domaine jazz nouveauté, et on a sorti euh, les auteurs. Par exemple, ici, je vais avoir euh, Pat Péteni qui est un guitariste de jazz. Ou euh, Loyal Rich. En cliquant sur euh, l'image euh, de cet auteur, cette image est issue de la biographie de la fiche auteur, donc de Wikipédia, euh, je vais pouvoir aller sur la fiche auteur et voir les différents œuvres euh, du fond et les auteurs associés qu'on a. Voilà. Alors, un certain nombre d'options euh, permettent d'aller plus loin. Déjà, en termes d'affichage, je peux choisir le nombre d'auteurs affichés, par exemple. Là, je vais en afficher 20. Et euh, la largeur euh, des colonnes. Par exemple, si je veux des colonnes plus petites, je mets 140. Et je vais avoir donc plus d'auteurs affichés sur des colonnes euh, plus petites. Donc là, Bokeh a pris, euh, par rapport au, au domaine euh, jazz nouveauté, euh, tous les auteurs. Je peux restreindre ce choix en ne prenant que les auteurs principaux. Voilà, donc je n'aurai pas les auteurs secondaires, par exemple, musiciens, accompagnants. Ah, donc on se retrouve avec nos sélections d'auteurs et je ne vois que des auteurs qui sont euh, des auteurs principaux dans des notices du domaine jazz nouveauté. Voilà Miles Davis et Dick Ellington par exemple. Une autre possibilité c'est de restreindre ces auteurs par responsabilité. Prenons par exemple le domaine cinéma. Il est où Je vais le rechercher. Voilà, domaine cinéma. Et imaginons que je ne veuille euh, que les compositeurs de musique de cinéma qui ont fait des bandes originales. Donc, faisons cette sélection, les compositeurs du cinéma. Et je vais prendre donc que les auteurs de ce domaine qui ont comme responsabilité, par exemple, le compositeur et par exemple, aussi, euh, Arrangeur. Je valide. Voilà. La bokeh va ne ressortir que des auteurs qui ont été euh, compositeurs euh, sur une notice issue du domaine cinéma, donc une vidéo. Par exemple, si je clique sur... Euh, Areski Belkacem, je vois bien que c'est un compositeur et qu'il a notamment travaillé sur euh, le film Jeunesse Dorée en tant que compositeur. Par exemple, on voit que Brigitte Fontaine est compositrice aussi euh, sur ce film et c'est pour ça qu'on va la retrouver dans cette sélection. Une autre chose à voir, imaginons euh, que je ne veuille que les interprètes, Voilà. donc les acteurs, je vois ici que j'ai que trois euh, auteurs, pourquoi Parce que Bokeh n'affiche que euh, les auteurs pour lesquels il y a une vignette et il ne va pas constamment euh, requêter Wikipédia pour euh, retrouver des vignettes je peux forcer ce recrutage en cliquant sur le bouton, ici alors cela peut prendre un certain temps et, euh, mais cela va forcer euh, la recherche de vignettes pour les auteurs susceptibles d'apparaître dans cette boîte voilà et donc là beaucoup plus euh, d'auteurs euh, vont s'afficher euh, comme je peux le voir ici voilà c'est tout pour cette démonstration et à bientôt pour une prochaine démonstration okay.